Allô tout le monde, je suis dans mon bureau sur la colline parlementaire et j'ai pensé que le moment serait bien choisi pour vous parler de mon conseil jeunesse. Parmi les points de vue que j'écoute le plus, il y a ceux des jeunes Canadiens. Les mêmes jeunes Canadiens qui exigent de vrais changements et qui bâtissent un avenir meilleur pour les prochaines générations. Et à compter d'aujourd'hui, je suis à la recherche de nouveaux membres pour le conseil jeunesse du premier ministre des jeunes leaders qui vont parler des plus grands obstacles auxquels les jeunes font face, qui vont m'aider à m'attaquer concrètement à ces enjeux et à vraiment changer les choses. Alors, si vous avez entre 16 et 24 ans, présentez votre candidature dès maintenant et suivez nos amis des leaders d'aujourd'hui sur Instagram et Facebook pour avoir plus de détails et savoir comment envoyer votre demande.